Christopher Nolan est une anomalie dans le paysage cinématographique. En effet, quand t'arrives à créer de la hype autour d'un film qui s'appelle Dunkerque sans avoir Danny Boone sur l'affiche, c'est que les gens apprécient quand même pas mal ton travail. D'aucuns diront que c'est le réalisateur parfait. Celui qui veut montrer du divertissement de qualité avant d'amener toute la famille faire ses courses à Auchan par un samedi après-midi ensoleillé, ou bien celui qui veut proposer un spectacle techniquement impressionnant aux fins amateurs de scénarios aux embranchements multiples pour montrer que eh, « Hé, à Hollywood on peut encore faire de bons films qui ne prennent pas trop les gens pour des cons !» Donc les studios lui ont dit un truc du genre euh, « Non non, tu pourrais nous faire un 2001 l'Odyssée d'espace familial en moins lent et plus compréhensible ?» Et on a eu un film qui a créé l'événement avant même sa sortie, et dont les critiques ont été dithyrambiques, et les rares avis négatifs émanaient surtout de personnes qui n'avaient pas trouvé leur compte, en gros ça ne s'adressait pas à elles. Mais en dehors de ça, tout laissait à penser que le film était bien, au point d'en faire un chef-d'œuvre pour certains. Sauf que le film a beaucoup de défauts, et des gros. Il a aussi des qualités, mais vous les connaissez déjà. Je vais donc, dans un premier temps, revenir sur les problèmes d'écriture du film, et à la fin, je vais essayer d'en dire du bien quand même, histoire de pas juste passer une heure à le défoncer. Donc désolé si la vidéo est longue et intense, mais c'est la faute du film. Je vous recommande d'attraper une bouteille d'eau, d'enfiler vos meilleurs baskets et vous munir de bandeaux pour éponger la sueur, car ça risque d'être assez sportif. Entrons donc dans les méandres de ce film pour voir ce qui provoque sa dissonance. Mais avant de commencer, je me dois de faire le classique avertissement. Ceci est une critique subjective, l'art est subjectif, donc si vous n'êtes pas d'accord avec mes propos, vous pouvez. J'en ai rien à foutre, c'est parti pour le film Le film s'ouvre donc sur notre héros, Cooper. On comprend qu'il est un ancien pilote et qu'il a eu un accident, puis le film nous introduit son univers. Et pour être franc, Interstellar commence sur les chapeaux de roue, puisqu'on a la meilleure partie du métrage dès le début. Nolan est sincère dans ses intentions, et la caméra a un regard très humain, fait assez rare chez lui, avec cette façon très documentaire de montrer les choses, à travers les témoignages, mais aussi cette caméra intimiste qui va suivre les protagonistes sans commenter leurs actes, un peu à la manière d'un striptease. J'ai déjà volé avec cette soucoupe, de toute façon, euh, dans l'astral, c'est-à-dire euh, sorte, des sortes de vols par la pensée. On retrouve donc le souci de réalisme cher au réalisateurs. Dans tous les cas, au vu de ce que le film nous montre, je pense qu'il aurait été bien meilleur si toute l'action s'était déroulée sur Terre. Bon après c'est sûr qu'en termes d'exposition il y a plus subtil, hein, et vas-y qu'on tombe sur un drone juste avant la rencontre avec les profs, et le lendemain il y a la tempête, mais la veille les engins agricoles se sont rebellés... Ah bah faut dire qu'ils sont des journées bien remplies, hein. mais bon, vous comprendrez que tout ceci sert à nous présenter rapidement les enjeux et les personnages et en particulier, Cooper. All right, all right, all right. Le fait de tout condenser en 20 minutes donne que l'univers est expédié assez rapidement, parce qu'en parallèle, il faut déjà introduire l'intrigue du fantôme, faut commencer à parler de la NASA et tous ces trucs, donc c'est un peu indigeste dès le début, surtout que ce que le film a montré est vachement intéressant, ce futur en train de sombrer lentement comme spectateur de sa propre mort, et l'impuissance face à ce fléau qui fait partie du quotidien, on sent du travail sur cette ambiance pré-apocalyptique. Et le film nous introduit déjà son antagoniste principal, le temps, à travers la figure du Mildew, ennemi insidieux puisque insaisissable et inarrêtable, qui va détruire les éléments les uns après les autres. Le problème du temps... Le problème du temps... ...sera la question principale de tout le film, mais c'est sur cette introduction qu'il est le mieux présenté, car Nolan ne rajoute pas d'effet par dessus tout ça, on comprend. Pas la peine d'insister autant sur le temps que ce qu'on verra par la suite. Donc voilà, ce début de film quand des personnages attachants et une photographie plutôt classieuse, et les seuls détails qui peuvent grassement faire rire certains chercheurs d'incohérences de bas étage, ça serait de dire... Euh, Pourquoi vous vous garez aussi loin de la porte pendant la tempête, alors qu'il y a des objets volumineux qui sont projetés Ou bien encore... Bah, l'œil a marqué 5, alors qu'il y a 6 barres, elle sait pas compter, lol Franchement, je vais pas m'arrêter sur le moindre truc, parce qu'à côté il y a des défauts beaucoup plus gros qui entachent vraiment le scénario. Et si je m'arrête sur la moindre erreur, et eh ben on finirait par faire une vidéo de 6 heures, et personne n'a envie de ça. Même s'il y a ce truc euh, bizarre là. How the were to the Union. Cooper, la Terre est plate et la Lune est un hologramme. La NASA entretient le mensonge, ils sont de mèche avec les reptiliens. Le premier point qui va déranger, c'est l'intrigue du fantôme, autrement appelé... Poltergeist. Le père, en tant qu'individu rationnel, va avoir une approche scientifique sur l'analyse des faits, et il en arrivera à la conclusion que tout ça, c'est la gravité. It's not a ghost. It's non, Cooper, la gravité n'envoie pas de message en morse. Par contre, c'est plutôt les fantômes qui pourraient faire ça. À quoi ça sert d'avoir un raisonnement scientifique si c'est pour finir comme dans un épisode de Gus DX Merci à toi de te manifester. « Devant moi, merci. Oh »« Oh Oh !» Donc même s'il ne veut pas l'admettre, il ne fait aucun doute que le père croit à la théorie du fantôme, mais quand même, pour en arriver à se taper des centaines de bornes juste pour une interprétation, et refuser que sa fille l'accompagne alors que ça la préoccupe depuis le début, c'est quand même un changement radical dans le personnage de Cooper. Donc oui, le mec est bien sûr de lui alors que ce message aurait pu être totalement autre chose, comme une date par exemple, et ça aurait aussi bien pu ne pas être un message. Enfin bref, Cooper va à l'endroit que la gravité lui a indiqué. Quand je fais vroom vroom, vroom sur ma moto, mon cœur fait boum sous mon polo. Quand j'accélère l'air l'air, m'envoie en l'air. Quand je fais vroom, quand je fais vroom, quand je fais vroom sur ma moto. You're sitting in the best kept secret in the world. Nobody stumbles in here. Nobody stumbles out. De toute évidence, c'est accessible en voiture, et le bâtiment est relativement identifiable grâce à des barrières. Donc on va pas me faire croire que c'est le premier mec qui débarque ici. Même un randonneur ou un cuillère de champignons aurait pu se pointer là par hasard. Et si vous capturez une personne dès qu'elle s'approche du grillage, bah c'est clair qu'à un moment ça va être compliqué de garder la confidentialité. Monsieur, il est interdit de rentrer dans cet endroit. C'est pourquoi nous allons vous taser, nous allons embarquer votre véhicule et votre fille à l'intérieur de ce lieu secret, afin d'être sûr que vous n'entriez pas par effraction. Parce que, admettons, cette scène fonctionne à peu près parce que le mec vient de la NASA et a su comprendre ce que voulait dire ces trucs là mais du coup le mec qui se perd en faisant son trail, ou la personne qui est fan d'Urbex. Je suis bien curieux de voir ce qui se passe quand elle arrive ici. Peut-être que c'est comme ça qu'ils ont choisi les personnes qui ont été envoyées en reconnaissance dans le trou de verre. Je n'étais qu'un pauvre randonneur. Bon, à partir du moment où Cooper arrive à la NASA, ça commence à devenir un peu n'importe quoi, mais rassurez-vous, ça va empirer à mesure du film. Dans ce futur donc, la NASA est un organisme mal aimé, qui n'a jamais mis un pied sur la lune, et l'agence existe dans le secret. L'état ne lui donne presque plus de sous, et ça se comprend vu que chez eux ça marche au petit bonheur la chance. Ah oh bah ça alors Coup de bol que le scénario vous l'apportez dis donc Sinon vous auriez fait comment Vous auriez envoyé des mecs moins qualifiés Cooper il prend la place de quelqu'un ou est-ce que vous avez prévu d'envoyer que 3 gars à la base Et puis si c'était votre meilleur pilote, pourquoi est-ce que vous n'avez pas au moins essayé de le contacter Mais non, c'est le genre de héros qui va lui-même arriver dans l'intrigue après s'être dit lui-même comment y aller. Et puis du hasard, il y en a toutes les sauces, tu peux y aller, à croire que leurs ingénieurs n'ont pas découvert grand-chose. Heureusement qu'il y a les anomalies gravitationnelles. À partir de là, c'est la fête. Vas-y que je te construis une station qu'on n'est même pas capable de faire décoller, vas-y qu'on recrute au pif un membre d'équipage pour une mission capitale, qu'on place tous les espoirs de l'humanité dans des planètes dont on ne sait rien, mais surtout, surtout, je ne peux pas tolérer ça. Cooper refuse d'abord de répondre et plutôt que de reposer la question, les ingénieurs de la NASA qui ont basé toutes leurs avancées technologiques de ces 50 dernières années sur les anomalies gravitationnelles vont décider de faire visiter le centre à Cooper et ne pas s'intéresser à l'incident dans sa maison pendant tout le reste du film. Pareil avec l'existence d'extraterrestres dont ils font en sorte d'en savoir le moins possible. Well, et voilà ce que le film a à répondre. Que dalle on se dit que c'est comme ça, c'est établi et on ne va pas remettre les choses en question. Mais pour l'anomalie gravitationnelle dans la maison de Cooper, vous pouvez être sûr que pendant tout le reste du film, personne ne va se pencher sur ce qui s'est passé dans leur maison, alors qu'ils ont pris 5 minutes à bien t'expliquer que ces trucs sont ce qui a le plus fait progresser la science. Après tout, c'est bien beau de se dire que ce sont eux qui communiquent avec nous par la gravitation, mais là, vous avez quand même un mec qui débarque dans un lieu secret parce qu'un message lui était personnellement adressé. Ça fait quand même réfléchir. Vous pouvez au moins envoyer un mec étudier ce qui se passe là-bas, non Mais même la fille La fille Elle a déjà noté des occurrences antérieures. Bon, elle sait pas compter les bâtons, mais on a déjà une base. Et même quand Cooper s'en va, des livres continuent de tomber. Pourquoi plus personne ne va s'intéresser à ce qui se passe dans cette chambre Vous avez une nouvelle anomalie gravitationnelle qui est capable de donner des indications précises comme des mots ou des coordonnées. Mais non, le film va complètement détourner l'attention. Oh, sort of oh, regardez une fusée oh, oh, oh, oh, oh. C'est une grosse fusée. Et vous pouvez être sûr que le film est rempli de ça. Tout repose sur le fait que les personnages sont cons et qu'ils font pas les trucs utiles ou les font trop tard. Et à partir du moment où on va dans l'espace, c'est le festival. Le festival le film se perd complètement, c'est pour ça que j'aime juste le début, il ne raconte pas grand chose, mais il le fait bien. Mais avant de mettre un pied dans la partie du film qui se barre complètement en couille, il reste heureusement un passage vraiment excellent qui sera non seulement le dernier bon moment du film, mais aussi le meilleur passage du film. Certes il y aura quelques autres bons moments, mais ils seront tellement tirés par les cheveux et reposeront sur des situations tellement absurdes qu'il sera impossible de les apprécier malheureusement. Le passage le plus réussi selon moi est donc celui-là. Ou Cooper s'en va. Putain, Nolan a vraiment réussi un truc, c'est sincère, on comprend parfaitement les enjeux et les intentions sans être trop bavard, et croyez-moi que ça fait du bien au milieu de blabla là. Et en plus, c'est simple. Alléluia, Christopher Nolan a fait quelque chose de simple. Mais c'est presque parfait, le montage est cool avec le décollage en hors champ et le compte à rebours en fond, tous les plans fonctionnent sans aide de dialogue, ça fait du bien et c'est la dernière fois que vous verrez ça dans le film. Alors avant de partir on laisse quand même Cooper dire une phrase du scénario à sa fille. Histoire que tout ce bordel n'ait plus aucun sens, mais qu'on comprenne que waouh, tout est lié Et on passe à la seconde partie du film, 2001, l'Odyssée du blabla. Bon, alors le but de cette vidéo n'est pas de faire un comparatif entre les deux films, mais Interstellar est autant le décalque que l'opposé de 2001. Visuellement, certains plans sont purement des hommages, comme les robots qui évoquent le monolithe, mais je vous ai fait une petite compilation. Mais au niveau de la réalisation, Interstellar est l'exact inverse de 2001. Déjà ça va beaucoup plus vite, le film ne prend jamais son temps, et ça fait que parler, tout le temps. Première ligne de dialogue de 2001, elle arrive au bout de 20 minutes de film. Bon après c'est vrai que c'est un cas un peu spécial. Interstellar ça n'arrête jamais de parler du début à la fin, même quand les personnages sont seuls. Ils sont seuls Ensuite il y a les couleurs, même si vous adorez Nolan, faut reconnaître qu'elle brille pas de mille feux à l'écran. C'est bien simple, c'est terne, gris, parfois c'est juste mal éclairé. Christopher Nolan, c'est le seul réalisateur qui arriverait à faire un film plus coloré s'il tournait en noir et blanc. Alors que de l'autre côté, 2001 dégouline de couleurs de partout, car si nos yeux doivent être soumis à des images pendant 3 heures, bah autant qu'on les voit bien. Quelque chose de révélateur, ce sont les séquences de fin. Dans 2001, on a ce plan complètement psychédélique, et dans le film de Nolan, on a du gris sur fond noir avec du blanc délavé au premier plan. Même dans un film soviétique, ils avaient le droit à plus de couleurs. Passons sur le fait que le trou de verre d'Interstellar est autour de Saturne parce que Jupiter était déjà réservé et continuons la vidéo. Pour l'instant, Interstellar nous a présenté de plutôt bonnes choses, malgré quelques points assez stupides magistralement condensés dans le passage à la NASA, et au bout de 40 minutes de film, Interstellar décide d'aller dans l'espace. C'est pas con, ce qui m'amène à parler d'un autre gros point noir selon moi, c'est que le film veut raconter beaucoup trop de choses. Déjà ce premier quart est très expédié, mais il reste plein de trucs à montrer, et il les fait à la chaîne en expédiant chaque situation sans prendre le temps de s'y attarder. Mais pourquoi fait-il ça Quand on y réfléchit, Nolan il veut nous montrer quoi Après tout, un film qui s'appelle Interstellar et dont le pitch est de trouver une nouvelle planète habitable, il pourrait se concentrer sur ça, on n'est pas obligé de voir ce qui se passe sur Terre. Je pourrais vous donner un exemple Sunshine, première image du film, BOUM L'espace On reste vraiment dans un huis clos sans se soucier de la Terre, c'est un parti pris, mais du coup le film doit faire comprendre la situation de la Terre sans nous la montrer. On peut se dire qu'Interstellar veut un peu étendre son univers et nous offre 40 minutes supplémentaires pour présenter le futur sur Terre. Sauf qu'en plus, on va vers un système à trois planètes et le but sera de les explorer une par une. Là où ça devient vraiment problématique, c'est quand on se demande ce que ça apporte. Ben... vraiment pas grand chose en fait, parce que tout est bâclé. Parler de la Terre en péril et de la dernière génération qui pourra y vivre, c'est le pitch d'un film complet item pour la planète Miller qui est un potentiel gâché, et la suivante, celle avec Matt Damon ne colle pas avec le reste du film, ça sert juste à foutre les personnages dans la merde. Et je ne parle même pas de la fin qui est un véritable fiasco, et un violent retour de bâton de la quête de réalisme de Nolan. Tout ça on va y revenir, mais j'ai l'impression que comme dans beaucoup d'œuvres, le réalisateur se sert de son scénario comme cache-misère, si Nolan nous montre autant de choses, c'est pour compenser le manque d'inventivité de sa réalisation, et du coup, si comme moi vous en foutez du scénario, vous ne resterez pas dupe bien longtemps. Christopher Nolan n'assume pas la durée, il lui est presque impossible de s'attarder sur une situation, il faut qu'il se passe quelque chose pour qu'il nous montre quelque chose. La caméra ne suffit pas à créer le film, c'est le scénario qui va se charger de cette tâche, et Interstellar est le pinacle de cette façon de faire. Sur ses précédents films, c'était moins envahissant, voire justifié, comme dans Inception où la superposition des intrigues apporte quelque chose, puisqu'elle s'influence toutes entre elles. Interstellar, j'ai l'impression que c'est cinq films compactés dans un seul, du coup tout est juste effleuré en surface, mais jamais le film ne prend la peine d'aller au fond de ce qu'il entreprend. En plus de ça, Interstellar est le mont Everest du dialogue. Le film est hyper bavard, mais c'est même pas pour dire des choses profondes, hein. c'est surtout pour expliquer ce que la caméra n'arrive pas à faire comprendre, et moi ça me pose problème. Parce qu'un film dont le mode d'emploi est expliqué par les personnages, c'est pas un bon film. La grammaire du cinéma, l'outil qui permet de faire le lien entre le spectateur et le message qu'il doit recevoir, c'est la caméra. Et si le film est obligé d'utiliser les dialogues pour tout faire comprendre, ça sert à rien de faire un film. Comprenez que les dialogues ne sont pas une chose inutile, mais tout ne doit pas reposer sur cet élément. L'image parle autant que les mots dans un film, mais je suis désolé, dans Interstellar, si le film s'arrête de parler, d'expliquer des choses, alors il n'avance plus. C'est pour ça aussi que je trouve la scène du départ du père réussie. Vous pouvez couper le son, tout est parfaitement clair, on comprend ce qui se passe et ce vers quoi le film veut aller. Par contre si je vous montre ça, vous ne savez pas ce qui se passe, parce qu'on voit juste des gens en train de parler. Bon après je sais que je suis assez radical là-dessus, hein. ma philosophie c'est moyen de dialogue, mieux c'est. Bref, continuons. Alors là on a 2 minutes 30 où Nolan nous montre des astronautes en train de faire un créneau, mais surtout, le film nous introduit le personnage le plus sensé de l'histoire, le robot. Étonnamment, il paraît beaucoup plus humain que d'autres personnages qu'on ne prend pas la peine de développer, puisque de toute façon ils vont mourir. Et je vais même vous avouer un truc, Tars aurait largement pu être le héros du film, vous verrez qu'il a tout ce qu'il faut pour, bon si Cooper lui voulait pas la vedette en permanence, hein, mais ça aurait été ultra intéressant, qu'enfin, dans un film, ce soit une machine qui sauve l'humanité. Ça aurait été trop bien D'ailleurs, il y a un petit détail qui m'amuse, c'est ça. Hey Tars, what's your honesty parameter? 90%, 90%. Le robot dit avoir 90% d'honnêteté, mais il est probable qu'il mente. S'il était par exemple à 95% et qu'il disait quand même 90%, ça serait correct. Et même s'il était à 0% d'honnêteté, sa réponse serait valable. C'est juste un paradoxe que je trouve intéressant sur la question de savoir comment lui faire confiance. Vous avez 4 heures. Quand je fais vroum, vroum vroum sur ma moto, Mon cœur fait boum boum boum sous mon polo. Quand j'accélère l'air l'air je m'envoie en, en l'air. Une fois arrivé aux alentours de Saturne, moins de trois heures avant d'entrer dans le trou de verre, on a un dialogue un peu surréaliste où un ingénieur de la NASA explique le principe d'un trou de verre au spectateur en s'adressant à un autre ingénieur de la NASA. Un, circle. What's a circle in three dimensions? un cylindre c'est comme si au milieu de Whiplash, on avait une scène de dialogue entre deux musiciens virtuoses pour s'expliquer ce que c'est une croche. Le problème, c'est que ça aurait pu être résolu simplement. Vous aviez, je sais pas, des enfants à disposition Ça paraît plus logique d'expliquer un concept un peu technique à un enfant, plutôt que de créer une ligne de dialogue vide de sens juste pour le spectateur. Et puis c'est quoi ce délire On attend d'avoir franchi la moitié du système solaire avant d'expliquer au pilote où est-ce qu'on va Quand je fais But Miller still looks good, though, right With one complication. Ok, ok, ok. On va juste faire un tout petit point de rien du tout. On quitte la Terre, qui devient un terrain inhabitable, pour à la place aller s'installer au bord d'un trou noir. Non mais ça se tient. Si, si, ça se tient. C'est comme si vous quittiez votre ancien appartement parce qu'il y a des problèmes de plomberie, pour à la place aller vous installer dans un endroit. Euh, calme, sympa, euh... sauf que c'est en Corée du Nord. Bon, bah il est où le problème Il est pas si méchant que ça Kim Jong-un. Bon, sachant cela on a trois planètes, dont une seule qui n'est pas en orbite autour du trou noir. Évidemment, on va l'éliminer d'office, et donc sur les deux restantes, laquelle va-t-on choisir On a une planète qui envoie des résultats encourageants, et une autre dans le même cas, sauf que si on reste un jour dessus, il s'écoulera un siècle et demi sur Terre. Regardons nos héros prendre une décision. Je comprends pas. Je vois pas pourquoi ils vont sur cette planète en premier. Et le film ne le justifie même pas bien, puisque des raisons pour ne pas visiter cette planète en premier, il y en a un sacré paquet. Mais le scénario exige de faire les choses dans cet ordre-là. Alors voici la justification qu'on nous donne. Dr Mann's data is promising, right, but it's going to take us months to get there. And Edmunds, it's even further. Now, Miller hasn't sent much, but what she has sent is very promising. It's water, it's organics. You don't buy that every day. No, you don't. And just think about the resources, including time that would be spent trying to get back here. Hmm, gagner du temps sur une planète où le temps défile 60 000 fois plus vite. Intéressant ça prendra combien de temps pour aller sur la planète Edmund qui n'est pas dans l'orbite d'un trou noir, elle C'est quoi l'autre option Ok donc pour le gain de temps on repassera, et pour l'économie de ressources, le plan c'est de laisser Endurance en orbite pendant plusieurs années sans s'en servir pour faire avancer la mission. Ça cramerait pas des années de ressources ça non plus Sérieusement pourquoi commencer par cette planète alors qu'on sait que. qu'on aurait pu hein Parce que bon, il y a un autre truc qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a 10 ans qui par l'arrivée des scientifiques sur les planètes et la venue de notre équipe dans le système. Donc sur la planète Mann et Edmund, nous avons des données qui ont été récoltées sur 10 ans, un travail de longue haleine qui permet d'avoir une idée assez précise de la planète. Miller, ça fait une heure et demie qu'elle est sur sa planète Mais c'est pas tout, non Le plan élaboré par Cooper pour gagner du temps mais consommer moins de carburant, il a une faille pourquoi est-ce que Endurance reste en dehors de l'orbite Pour ne pas être soumis à la règle des 1 heure égale 7 ans oui. Mais dans quel but Si justement vous voulez économiser des vivres, amener Endurance dans l'orbite aussi, le temps s'écoulera de la même façon pour tout le monde, et celui qui devra rester dans la station n'aura pas à attendre plusieurs années. Et une fois que les autres sont revenus, bah vous sortez Endurance de l'orbite et c'est gagné, sans perdre plus de temps et sans forcer un scientifique à rester seul pendant des années. Même lui ne devrait pas accepter ça aussi facilement. C'est juste à côté, il voit la planète par la fenêtre et même sans suivre ce plan, ils pourraient faire une seconde équipe qui part explorer la planète Man en même temps. Vous envoyez un robot et deux personnes sur chaque planète simultanément, comme ça vous êtes deux fois plus efficace. C'est pour ça qu'on vous a envoyé, non C'est pour accomplir une mission. Mais non, ils ont décidé que les données encourageantes d'une personne qui a passé une heure et demie sur une planète suffisent à mobiliser tout l'équipage. Rendez-vous compte de ce que c'est une heure et demie pour évaluer la viabilité d'une planète tout entière. C'est comme si vous achetiez une maison juste en ayant regardé le paillasson et on arrive au plus gros problème du film. Et encore non, je peux même pas dire ça, il y a pire après. Mais cette planète, c'est la chose qui devait être la force du film, l'élément sur lequel tout pouvait reposer, et qui possède un concept fascinant. Mais à la place, le film va tout flinguer. Bon déjà Miller vient d'arriver, ils peuvent essayer de rentrer en contact avec elle avant d'atterrir. elle devrait répondre, y a pas de raison, et ensuite c'est évident qu'elle ne repartira pas avec eux pour la simple et bonne raison qu'elle n'a pas encore commencé ses recherches. Mais en plus, Cooper il descend façon express pour gagner du temps, mais le glissement temporel, il commence pas à la surface, il y est dès l'espace, donc dans la mesure où Miller fait un atterrissage en douceur pour pas détruire tout son matériel, et qu'elle est peut-être restée en orbite pour trouver un site d'atterrissage idéal, si ça se trouve, ça lui a pris une heure et demie juste pour rentrer dans l'atmosphère et atterrir, et ça aurait été possible que Cooper atterrisse avant elle Donc sur une heure et demie, Miller a bien de la chance si elle a passé ne serait-ce que 10 minutes sur cette planète, et les données qu'elle a envoyées qui sont « Very promising » c'est juste ce qu'elle a vu en regardant par le hublot, et encore, t'attends d'atterrir et d'installer ton camp avant de commencer à envoyer les premiers résultats, donc c'est déjà étonnant que Miller envoie des données. Mais dès le début du film, son monde est déjà interpotentiel alors qu'à ce moment-là ça fait qu'une heure qu'elle est dans son orbite Je sais que j'insiste beaucoup sur ce point, mais il est débile de A à Z, ça ne fait pas de sens Et puis bon, malgré les données encourageantes, elle a pas eu le temps d'envoyer un petit message pour dire « Finalement non, il y a des vagues géantes qui sont en train de me foncer dessus, ne venez pas. » Bon, c'est bizarre. Et je trouve pas ça normal que pour un film qui mette en scène 4 putains de scientifiques de la NASA, il y en ait aucun qui ait le bon sens de soulever ne serait-ce qu'un seul des points de tous ceux que je cite depuis tout à l'heure. Au lieu de ça, ils s'expliquent des choses qu'ils savent déjà à coup de schémas dignes de Science Ivy Junior, putain Oh et puis je ne dirai rien sur le fait que personne n'a pensé au phénomène des marées qui est déjà important sur Terre juste avec un astre aussi petit que la Lune, alors imagine quand t'es autour d'un trou noir, ça fait quand même partie des choses qui viendraient à l'esprit de scientifiques de la NASA. Voilà, ça c'est pour le festival d'incohérence avant de mettre un pied sur la planète, maintenant atterrissons. Oui, alors bon, moi déjà là je vois un océan, donc si ça choque personne de se poser quand même, c'est que vous avez un radar qui indique qu'il y a peu de profondeur, ou alors vous êtes complètement con. Mais du coup votre radar, il pourrait pas détecter, je sais pas moi, des masses de plusieurs centaines de mètres de haut qui se déplacent à la surface de la planète Non, Cooper est bien plus fort que les instruments de mesure, il voit les vagues avant tout le monde, robots et radars compris. On retrouve donc la base complètement détruite, d'où ma question, comment est-ce que ça peut envoyer des informations, et ça envoie quoi tout à l'heure, il disait que la balise envoyait encore un signal. Si ce petit truc réduit en pièces doit envoyer un seul signal, c'est un signal de détresse. Sûrement pas des données encourageantes. Mais si Vous connaissez la planète autant qu'elle. Vous avez vu le paysage, la composition atmosphérique, vous connaissez sa gravité, et cette base qui a été conçue pour résister pendant des années sur une planète inconnue a été détruite en moins d'une heure. Qu'est-ce que vous voulez de plus y a quoi dans cette balise que vous n'avez pas déjà Cassez-vous, putain Ceci dit, pour construire un Disneyland, c'est un endroit pas mal. Ensuite, on a Doyle qui attend tranquillement pour mourir. Il met des plombes avant de faire un truc et sa mort n'est justifiée que par le fait qu'il soit con. Pourtant, il avait de la concurrence. Sa mort n'apporte ou n'enlève rien, le personnage n'avait déjà pas d'utilité et encore moins de personnalité. Alors qu'il soit là ou pas, c'est à peine si on le remarque et la mort de ce perso ne véhicule aucun message à part peut-être un truc du genre euh, « rien ne sert de partir à point, il aurait fallu courir ». Ensuite, Cooper et Brandt restent impuissants face aux réacteurs qui doivent sécher, et pour tuer le temps, ils décident de discuter, puisque ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de scène de dialogue. Sauf que, oh là là, on n'a plus le temps, du coup ils font un truc qu'il aurait fallu faire beaucoup plus tôt, et ils se tirent de là rapidos. Squalera « nous sommes partis !» En 11 minutes de film, Nolan vient de traiter une histoire qui a duré 3 heures d'une part, et 23 ans d'autre part. On a vu là le potentiel pour faire un film qui correspond à Nolan avec trois histoires en parallèle. D'un côté un équipage sur une planète qui essaye de survivre à un fiasco, d'un autre le monde qui meurt peu à peu, et enfin un scientifique seul dans une station spatiale qui fait le lien entre ces deux histoires, entre folie et désespoir. Avec juste un quart d'heure d'interstellar on pouvait faire un film complet, Nolan il veut nous montrer trop de choses. Maintenant on va revenir sur le problème du temps. Le problème du temps... Le film se casse les dents sur le traitement du temps, on n'a aucune idée du temps que dure le chapitre sur cette planète, avec ce qu'on voit, on a juste l'impression que ça dure une demi-heure à tout péter, alors qu'il s'est écoulé 3 heures Et on ne s'en rend compte qu'au moment où les personnages l'explicitent. Et pour un film qui parle du temps, c'est problématique de ne pas réussir à le montrer. Le temps est le thème central d'Interstellar. C'est l'enjeu du film, le problème, la solution, c'est le moyen de communication, c'est la destination, tout tourne autour du temps, même la musique Donc si le temps ne transparaît jamais à l'écran et qu'on ne s'en rend compte qu'à travers la bouche des personnages, c'est que c'est raté. Et les personnages justement, bah parlons-en, puisque c'est le point qui m'a le plus fait péter un câble lors de mon premier visionnage. Ça saute aux yeux, c'est le plus gros défaut du film, on n'a pas besoin de réfléchir à des plans pour voir qu'ils sont tous mal écrits. Mais celui qui est champion de toute catégorie sur ce point, c'est clairement Romilly. Bon alors, pour vous rafraîchir la mémoire, Romilly c'est lui. Oui, ce personnage qui reste quasiment jusqu'à la fin du film et qui se fait complètement bisu par le scénario. Nolan l'a tellement mis en PLS que j'étais heureux de le voir crever parce que je me suis dit enfin on va arrêter de voir ce personnage se faire maltraiter. Mais vraiment, j'avais mal au cœur pour lui pendant tout le film, et en lisant quelques critiques de spectateurs pour cette chronique, il est toujours nommé sous l'appellation « Le Black », c'est-à-dire que même les gens qui ont aimé le film n'ont pas retenu son nom. C'est dire Donc Romilly reste seul avec un robot dans une station orbitale pendant 23 ans sans savoir si ses coéquipiers qui ont pour mission de sauver l'humanité vont revenir un jour. Pour moi, il y a clairement de quoi faire un film entier juste sur cette histoire, mais voyons comment le film va traiter ce développement de personnages. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Non, mais c'est quoi cette réaction sérieux Pousse-toi de là, salut qui a été abandonné pendant des années. Ton bien-être passe après la consultation de messages archivés auxquels je ne pourrais pas répondre. Mais mec, tes messages ils peuvent attendre deux minutes T'as abandonné un gars pendant 20 ans Comment tu peux t'en foutre au point de passer devant lui après lui avoir dit qu'une seule réplique Arrête de penser qu'à ton cul, c'est juste du mépris là. T'as quitté la station il y a à peine 3 heures. Mais en plus d'être méprisé par le héros, Romilly est méprisé par le réalisateur lui-même. Même si ça n'est pas montré, le réalisateur doit quand même réfléchir à ce qui s'est passé pour le personnage. Il ne peut pas juste dire qu'il lui est rien arrivé. Ça a duré... 8 jours, putain, 8 Et on nous apprend qu'il n'a quasiment pas hiberné Mais du coup, il a les quoi pendant tout ce temps c'est bien beau de dire que tu ne croyais plus au retour de tes potes, mais déjà, t'es pas dans cet état quand tu retrouves une présence humaine après tout ce temps. Salut. Et puis, je sais pas, si tu pensais qu'il n'allait pas revenir, tu vas pas juste jouer au morpion avec Tarse en attendant de crever, tu fais des trucs, tu te suicides, tu te casses, tu deviens fou, tu saccages le vaisseau, tu le recycles en boîte de nuit, mais tu fais pas rien, c'est pas possible, il n'y a aucun changement, c'est comme si ça avait duré 5 minutes. Le vaisseau est en bon état, tout propre. Romilly, il est tranquille, il n'a subi aucune évolution psychologique. Alors qu'on sait que Man, il lui a fallu deux ans pour devenir fou au point de vouloir tuer les premiers humains qu'il rencontrera et tout faire pour rentrer sur Terre. Ah Alors le mental de Romilly est infiniment plus fort parce que pour le coup, il pouvait clairement rentrer sur Terre. Surtout s'il arrêtait de croire que ses potes reviendraient. Mais à ce stade, c'est juste ne pas avoir de personnalité. Le mec, il a le vaisseau, les clés du vaisseau, il a une mission à accomplir et il bouge pas d'un poil de trou de balle. Alors pour éviter ce genre de situation débilissime, ils auraient pu se concerter 5 minutes pour dire. Si au bout de tant de temps on n'est pas revenu, t'as le droit de te casser. Non, parce qu'il y a aussi un truc qu'il pouvait éventuellement faire, C'est de faire avancer la mission bordel de merde T'as la planète Man à côté, t'y vas, t'attends pas 30 ans, la Terre est en train de crever, et si le reste de l'équipe était mort sur la planète Miller, la mission n'aurait jamais avancé en gros. Donc son rôle à lui c'est juste d'attendre les héros qui sont les gens compétents pour faire avancer le scénario. 23 ans bordel, et pas une once d'évolution. En même temps c'était prévisible, puisque depuis le début il est comme Doyle, il n'a aucune putain de personnalité, donc forcément, tu peux multiplier 0 par tout ce que tu veux, ça fera toujours 0. Mais 23 ans quand même... Vous voulez que je vous sorte les expériences sur l'isolement sensoriel Pas de jour, pas de nuit, la solitude... Il est avec un robot, certes, mais c'est tout, et aucune communication n'est possible avec la Terre. Prenez n'importe quel mec au pif dans la rue, ou un réalisateur, un scientifique, n'importe qui, et demandez-lui qu'est-ce qui se passerait si on enfermait un gars tout seul pendant 20 ans dans une station spatiale au milieu d'une galaxie inconnue, en sachant que l'humanité va mourir s'il ne fait rien. Qu'est-ce qui lui arrive à ce gars-là Il lui pète un plomb, c'est évident À ce stade, c'est juste en avoir rien à foutre. Ce personnage n'a mérité aucun développement de tout le film, juste parce qu'on le voit crever à la fin. Mais tout ça, ça arrive parce qu'on sait bien que c'est Cooper le héros, et qu'on ne peut pas aller sur la planète Man sans lui. Donc à la place, Romilly va passer pour un mec totalement placide qui préfère attendre seul dans l'espace, plutôt que de rejoindre un autre humain également seul sur une planète qui envoie des résultats encourageants pour la mission qu'on t'a demandé d'accomplir. Et ça, vous pouvez pas me le faire oublier, ok Et je te vois venir, Nolan. Comme à chaque fois tu vas cacher tes conneries sous le tapis, et tu vas nous envoyer la scène du père qui écoute ces messages pour que tout le monde oublie qu'on vient de rencontrer plusieurs situations débilissimes en même pas 15 minutes. Et tant qu'à faire, remettons une dernière couche sur cette situation parce que j'ai même pas tout abordé. Il y avait une solution évidente pour passer outre tous ces problèmes ça aurait été de faire hiberner Romilly jusqu'au retour des autres. C'est un peu con, oui, mais ça l'est beaucoup moins que tout ce qu'on vient de voir, croyez-moi Surtout quand tu sais que le personnage est resté éveillé, et a donc consommé pour 20 ans d'oxygène, de bouffe et d'électricité. L'Hôpital qui se fout de la charité, le prochain film de Christopher Nolan en IMAX. Il a pas tout de suite alors, parce qu'en plus de ne pas avoir fait avancer l'histoire d'un millimètre, il a brûlé toutes vos ressources. Donc tout ça, là, toute cette accumulation d'erreurs stupides, ça sert juste à créer un effet dramatique. Parce que ce qui compte, c'est le résultat, pas la façon d'y parvenir pour Nolan. Finalement ce film arrive à être l'antithèse de ce qu'il défend, à savoir la science. Nolan veut juste conduire aux scènes qui l'intéressent, peu importe les erreurs qu'il sème. Sauf que dans un devoir scientifique, quand vous trouvez un résultat correct mais avec un raisonnement totalement faux, ou des erreurs de calcul, ça vaut zéro, et après tout ce qu'on vient de subir, le film peut faire ce qu'il veut, ça ne pardonnera rien de ce qu'il y a eu avant. Bien, maintenant nous sommes prêts pour passer à la scène où Cooper écoute ses messages. Eh ben, c'est raté. En vérité, la scène en elle-même est très bien, elle est forte, mais le film ne fait aucun effort supplémentaire. La scène arrive super vite et se termine aussi vite. On sort du scène d'action et on nous balance ça sans nous préparer. Et je trouve que ça tombe à l'eau. En fait, l'impact de ce passage est le même que vous ayez vu le film ou non. Ce sur quoi Nolan joue pour créer son émotion, c'est le jeu d'acteur qui est très immersif, mais c'est surtout la situation. Ce qui est triste dans cette scène, c'est de voir le père complètement impuissant et de voir qu'il a abandonné ses enfants et qu'il ne pourra plus rattraper le temps qu'il a perdu. Mais ce qui fait que ça marche, c'est pas la relation père-fille que Nolan nous a montré au début du film. C'est notre implication nous-mêmes à nous projeter dans cette situation. Et puis proportionnellement à ce qu'on voit dans le film, c'est beaucoup trop court. La scène dans son intégralité tient en 4 minutes. Alors oui c'est assez long, mais dans un film de 3 heures, c'est pas grand chose. Donc oui, quand je commence à peine à être dans l'état pour apprécier cette scène, elle se termine. Parce qu'on est catapulté là-dedans et on doit préparer notre émotion nous-mêmes. Alors que ça aurait été beaucoup plus fort si dès la rencontre avec Romilly, on avait vu un gars désespéré se jeter dans les bras de ses amis et expliquer ce qui lui est arrivé, puis suivre des tests pour voir son état psychologique, et là on aurait eu vraiment une construction intéressante, qui aurait conduit vers la scène des messages et qui aurait été beaucoup plus poignante. Mais Nolan, il veut juste nous montrer ça et pas le reste. Mais si je veux rester franc, la scène est très bien faite, elle contient pas mal de bonnes idées de mise en scène, bon c'est un peu conçu pour que Matthew McGonaghy fasse sa performance, mais la scène est très sobre et il n'y a pas des millions d'effets et de flashbacks là où ça aurait été facile d'en faire. Et donc ça fait un passage qui est vraiment bien mais qui ressort comme un diamant au milieu d'une déchetterie. Et là on arrive exactement à la moitié du film et qu'est-ce qu'il reste la dernière planète et le trou noir. Le film décide enfin de prendre son temps et de ralentir la cadence pour les passages les moins intéressants. En un quart d'heure, il a expédié la partie la plus importante. Mais calme-toi Christopher, t'as pas besoin de nous montrer un million de choses pour faire un bon film. C'est justement l'inverse. Je vous épargne le moment où, pour la première fois sur Terre, une autre personne se penche sur l'équation de la gravitation et se rend compte que les méthodes de calcul de Brandt sont fausses et on passe au dialogue le plus... affligeant du film. Vraiment, chaque réplique est une purge, c'est mal écrit, ça n'a pas de sens, c'est long. Alors n'oubliez pas de bien vous retrousser les manches avant de mettre vos mains dans du caca. C'est vraiment un gros tas de merde. The trip took years longer than we anticipated. Même problème que depuis 10 minutes, en plus d'avoir cramé des vivres, vous avez flingué de l'essence pour plusieurs années. C'est marrant quand même, si on avait visité cette planète en dernier ou si on avait utilisé le carburant pour aller sur une autre planète au lieu de rester un quart de siècle en position stationnaire à rien faire, il y aurait eu beaucoup moins de problèmes. Bah je sais pas, t'as eu 23 putains de bordel d'années pour étudier les résultats et tu demandes à tes potes Mais t'as foutu quoi pendant tout ce temps T'as vraiment décidé de servir à rien Nolan a décidé de nous punir, c'est ça Une minute de cette scène, c'est 7 ans de vie en moins, sérieux Il dure combien de temps ce dialogue 3 minutes 30 Putain de merde Man, is the one still so. Man continue d'émettre, mais il émet quoi Je vous rappelle qu'il dort et que son robot est détruit, donc a priori, il n'a rien à envoyer. Je vous rappelle également que le début du film nous dit que les explorateurs ont de quoi tenir 2 ans, ça fait 33 ans qu'il est sur sa planète, je pense qu'il est à court de ressources depuis un petit moment. Donc, si à un moment un des scientifiques s'arrête d'émettre, ça n'a rien d'étonnant. Comme ça faisait déjà 10 ans qu'ils attendaient là quand vous êtes arrivés dans le système, c'est sûr que ça aurait été plus pratique de leur rendre visite à eux en premier plutôt que d'envoyer les deux tiers de l'équipe aller chercher celle qui vient de se poser il y a 10 minutes. À moins que la perspective de retrouver des cadavres de scientifiques ait un intérêt pour la mission. Ah, ça, ça me plaît! Elles sont comment les données? Encore! On peut se remettre un petit coup des données encourageantes de tout à l'heure? Allez, on fonce! Oui, c'est sûr, et c'est rien du tout, hein! Faisons un petit jeu. Nous avons ici Tars et Cooper seuls. Combien de temps faut-il pour que Cooper prenne connaissance de la relation avec Edmund? 23 secondes, très beau score sachant que la seule ligne de dialogue qui mette la puce à l'oreille de Cooper est celle-ci. Ah je sais, je sais, on sent la passion et l'amour déborder de ces phrases. Ok, maintenant refaisons le même jeu avec Romilly et Tars seul. « Oh, quel dommage Romilly, tu as perdu. En 23 ans, tu n'as pas été capable de résoudre le problème que Cooper a percé en 23 secondes. » Sans déconner, il connaît Brandt depuis plus longtemps que Cooper, et un sujet de conversation central entre Romilly et le robot, ça devait être leurs équipiers et les scientifiques sur les autres planètes, et il n'a pas fait le rapprochement. Pendant tout ce temps, même Tars aurait pu révéler l'info par lui-même après toutes ces années, puisque c'est quand même un enjeu important. Sérieux quoi, Tars, le personnage le plus bavard du film Tars et Romilly devaient juste tourner en rond dans les couloirs et se croiser de temps en temps. C'est pas possible autrement Et puis en plus, il y aurait pu y avoir une relation privilégiée entre Tars et Romilly, après tout le temps qu'ils ont passé ensemble, histoire qu'il y ait, je sais pas, une amitié humain-robot et que la mort de Romilly fasse de la peine à au moins une personne. Ça aurait été intéressant de creuser ça. Écoutez les amis, j'ai fait des calculs et avec Tars, on a eu 20 ans pour décider du plan d'action et on a choisi que... Non, d'abord c'est moi que je décide et moi je dis on va à la patinoire d'abord, hein et, et tu savais que Brant est un amoureux, hein Dis, tu savais pas, hein, hein vous voyez à quel point Nolan s'en bat les couilles des personnages Pour moi c'est flagrant. En gros la politique de la maison c'est si t'es pas filmé c'est que tu fais rien. Et ça a pour conséquence que les personnages sont juste réduits à leur fonction. C'est un point de Nolan qui a déjà été souligné et le paroxysme de ça c'est Memento, où les personnages n'ont aucune personnalité en dehors de leur fonction et où ils n'ont visiblement aucune vie en dehors du film. Mais dans Interstellar c'est encore pire puisqu'on a des personnages qui n'ont même pas de fonction vous comprenez maintenant l'inutilité de ce personnage C'est lui qui est le mieux placé pour décider quelle planète visiter. Il a pu y réfléchir pendant 20 ans, il a le recul nécessaire et personne n'a de grade spécial. Il devrait naturellement s'imposer en preneur de décision. Mais non, il va sagement attendre que le héros décide à sa place. Demandons au Social Justice Warriors ce qu'ils en pensent. Tout ça c'est juste pour que dans l'équipe, le seul qui prenne des décisions, ce soit le mal blanc cisgenre privilégié. Salaud Impérialiste Ah bah oui, ça c'est sûr, puisque l'autre mal blanc est déjà trop occupé à mourir comme une merde. Mais tout est fait pour que ce soit Cooper qui fasse avancer le film, regardez bien, c'est lui qui dit Alors qu'on aurait pu, et on aurait dû laisser Romilly dire ça, qu'est-ce que ça aurait coûté On aurait au moins pu lui laisser dire, je suis au courant pour la relation Brandt et Edmund, mais même ça on lui laisse pas, il faut que ce soit Cooper qui le révèle lui-même après l'avoir déduit lui-même. En l'espace de 10 minutes, il y avait au moins 5 ou 6 occasions de donner une importance à Romilly, mais non, donnons tout à la vedette du film et les autres n'auront même pas les miettes. Je trouve ça fou que pour une aussi grosse production avec deux scénaristes qui sont censés être des gens de renommée, on retrouve des erreurs d'écriture aussi basiques et un tel mépris envers les personnages. On voit bien que c'est pas ça qui compte Mais là où je pète un plomb, c'est sur les intentions des personnages qui sont toutes mauvaises à un point où c'en est abyssal Sur tous les personnages qu'on voit, il n'y en a pas un seul qui fasse passer la mission avant le reste. Alors c'est intéressant qu'on ait des personnages qui agissent à l'inverse de ça, notamment Man qui assure à merveille ce rôle, mais il aurait pu y avoir au moins un personnage qui agisse pour la mission avant tout, ça paraît pas déraisonnable, d'autant plus que ça aurait pu être le rôle de Romilly ou Doyle, mais ils ne font que suivre les héros sans changer quoi que ce soit à l'histoire. A la limite, Doyle est celui qui s'en rapprocherait le plus, mais comme il a 5 minutes d'apparition à l'écran avant de mourir, bah ça sert à rien. Cooper veut juste revoir ses gosses, Brandt veut voir son mec, et le père de Brandt c'est carrément le champion. En vrai, Brandt, c'est un marchand de tapis. Le mec sait qu'il ne résoudra jamais son équation, mais il emboucane tout le monde en construisant une station spatiale qu'il sait qu'il ne pourra pas faire décoller, alors qu'à la place, il pourrait mettre le freak dans l'expédition. Et même s'il sait que la seule façon de résoudre l'équation, c'est d'explorer un trou noir, bah, il va pas le dire à l'équipage, hein, de peur qu'ils aient l'idée d'envoyer une sonde et que ça puisse faire avancer les choses. Mais tout ça, on l'apprend par la bouche de Mann qui, lui, est au courant que l'équation c'est du pipeau et t'explique que Brandt entretient le mensonge pour que les gens acceptent de participer à la mission. Ça se tient Ça se tient dans la mesure où aucun autre scientifique n'a tenté de résoudre l'équation ou aidé Brandt dans ses recherches sur les 40 dernières années mais sinon ça se tient. Oh, et pour introduire Tars dans la liste des personnages plus humains que les humains, ça aurait été hyper cool que ce soit lui qui sauve le film. En vrai, il est autant héros que Cooper, sans lui aucune manœuvre n'aurait abouti. Bon, c'est pas lui qui sauve Brandt de la noyade, mais ça aurait pu. Mais il est là pour l'amarrage en catastrophe, et surtout, c'est lui qui donne toutes les indications à Cooper dans le trou noir. Il donne véritablement la solution, mais la fonction du héros ne lui est pas donnée. Et c'est ça qui est dommage, parce que le sujet aurait été hyper intéressant, tous les humains sont obsédés par leur bonheur individuel, chacun préfère le bien-être de ses proches plutôt que celui de l'ensemble de l'humanité, et donc le seul à faire passer cet objectif avant le reste aurait pu être le robot, de par son pragmatisme. Il aurait été un symbole non pas de l'humain, mais de l'humanité tout entière. Il aurait été le contre-pied de l'ordinateur qu'on voit dans 2001, et ça aurait été puissant et audacieux de voir ça dans un film, mais je vous rassure, Christopher Nolan a bien pris soin d'éviter de mettre des choses trop originales dans son film et de laisser le robot comme second couteau, alors que sans lui, tout l'équipage serait mort comme des merdes, mais tout le mérite revient à Cooper. C'est ça le problème, la réussite est collective, c'est le travail de plusieurs personnages qui ont permis à la mission de s'accomplir, mais Nolan nous montre ça comme si tout reposait sur Cooper. Puis nous arrivons sur la planète Man, merci de rattacher votre ceinture, de redresser la tablette devant vous et de ne pas céder à la panique pendant que le scénario est en train de s'écraser. C'est sans doute le meilleur chapitre du film en termes de mise en scène et de montage, Nolan prend enfin son temps et nous offre une progression dramatique qu'il va construire sur la durée, et qu'il va monter sur plusieurs séquences en parallèle avec le talent qu'on lui connaît. Et le film nous offre en plus de ça son personnage le plus intéressant, Man. Malheureusement il est assez mal exploité, parce qu'il arrive dans le dernier tiers, ce qui ne lui laisse pas le temps d'être développé et il disparaît brusquement, je ne vous cacherai pas que j'aurais aimé en voir un peu plus sur lui quand même. Au-delà de ça, je me dois de saluer le travail de montage qui est assez impressionnant, c'est d'ailleurs, je trouve, la plus grande qualité de ce film, son montage, qui jongle aisément entre les époques et les lieux, tout en gardant un équilibre entre les différents plans qui leur donne une véritable cohérence. Et oh putain Bon alors déjà l'émetteur on est d'accord qu'il le balance dans un ravin, vous êtes en haut d'une falaise, la gravité est moins forte que sur terre, le machin part sans problème dans le vide. Et puis en fait non, on décide que la baston aura lieu dans un autre endroit. Après tout, pourquoi pas S'ils ont envie de parcourir des kilomètres en se foutant sur la gueule, c'est leur problème. Mais ces deux environnements n'ont rien à voir. Au mieux, la baston a commencé là-haut, mais là où ça devient un peu plus emmerdant, c'est pour ça. Et puis vous savez quoi, je m'arrête même plus sur les petites incohérences, hein, que Cooper et l'émetteur tombent pile poil au même endroit comme par hasard, à la limite, pourquoi pas, ça détruit pas complètement le scénario, mais alors le truc qui vient, pour me le justifier, il va vous faire une ceinture noire de plaidoirie les gars. Regardez attentivement cette scène. Brant est au camp, elle décharge les caisses et la seconde navette atterrit au même endroit. Pendant ce temps-là, Cooper fait la bagarre. Il repère l'émetteur et se dirige vers lui alors que Mann commence à peine à s'éloigner de Cooper. Ce dernier contacte Brandt qui vient le chercher immédiatement. Voici toutes les scènes où l'on voit le trajet. Quand je fais broom, broom, vroom sur ma moto, mon cœur fait boum boum boum sous mon polo. Quand j'accélère, l'air, l'air, je m'envoie en l'air. Quand je fais vroum, quand je fais vroom sur ma moto. Puis la navette se pose. Brant court récupérer Cooper, et une fois à l'abri, il lui dit de prévenir immédiatement Romilly. Mais il est déjà trop tard. Il explose sous le regard de Mann, qui n'a pas l'air trop essoufflé compte tenu du chemin qu'il avait à se taper. Vous vous foutez de ma gueule Vous avez vu toute la distance que Brant a parcouru pour aller chercher Cooper Et on vient de faire croire que Mann a parcouru le même chemin, à la même vitesse, mais à pied Mais allez vous faire foutre ah bah oui, c'était bien la peine de foutre plein de jolis plans de ta planète, hein Comme ça on a bien l'impression qu'elle parcourt 150 km. Et puis c'est pas comme s'il faisait un détour ou qu'il devait chercher au pif. Dès le décollage et ça, aller Je veux bien tolérer les décisions à la con pas justifiées parce que les dialogues sont mal écrits. Mais là, c'est pas possible. Si on nique la logique juste pour faire avancer le scénario, bah j'aurais aimé qu'on nique aussi les dialogues chiants où les personnages ne font qu'expliquer les décisions du réalisateur tant qu'à faire. Évidemment, on s'en rend pas compte en regardant le film parce que ça va vite et on n'a pas le temps d'y réfléchir. Mais ça n'excuse pas ce qu'on vient de voir. Et non, il y a une explication à ça. On peut s'imaginer que Matt Damon a un pouvoir d'hyper-vitesse comme on le voit pendant la scène de combat où il a pu parcourir une grande distance. Donc après tout, ça reste entièrement possible. Ta gueule Ferme T'as putain de gueule Le mec qui a écrit cette scène a oublié de se dire que Matt Damon avait un moteur dans le cul. Ou alors il a même pas pensé à la cohérence. Et bien s'est dit, de toute façon les gens verront rien puisqu'il y a de l'action. Et dans les trois cas, c'est signe d'un scénariste de merde. Et de voir autant d'erreurs s'accumuler depuis le début, je commence franchement à opter pour la proposition numéro 3. Il faut croire que ça marche en plus. Ah mais c'est parce que tout ça, ça nous conduit à la scène assez géniale et riche en tension de l'amarrage de Man jusqu'à la dé et l'amarrage de secours qui est un pur moment, sauf qu'il repose sur tellement de conneries et d'incohérences que je peux pas accepter ça et fermer les yeux. Ce film, il me fait penser à un gosse qui aurait fait toutes les conneries de la terre et saccagé ta maison, mais il te regarde en souriant et te dit « je t'ai écrit un poème » dans l'espoir que tu le pardonnes. Sérieux, ce moment est pratiquement parfait, l'explosion en silence, les plans qui pètent la classe, mais on avait vraiment pas besoin de deux heures de n'importe quoi pour pouvoir en arriver là. Là c'est juste une déception, la scène me paraît juste fade, c'est comme si on faisait un super gâteau mais avec des ingrédients périmés Toujours est-il que le film nous gratifie d'une dizaine de minutes de fulgurance jusqu'à la manœuvre du trou noir et stop Cet arrêt sur image est important parce qu'il montre ce qui va advenir de tout ce qu'il restait de bon sens dans ce film. Attention, vous êtes prêts Hop Aspirez dans un trou noir à partir de maintenant, apprêtez-vous à voir un film en phase terminale du cancer du scénario, se tirer une balle dans le pied, se vider un chargeur entier, voire même se faire péter une bombe atomique pendant qu'on y est. Alors déjà, avant de parler du trou noir, j'aimerais juste revenir sur cette situation et profitez-en pour aller vous chercher une boîte de Doliprane parce que l'écriture sur la partie de la singularité m'a un peu retourné le cerveau. Bon, pourquoi Cooper s'éjecte Parce que YOLO, on va voir ce qui se passe. Déjà, rien ne prépare à ça. Pour ce qu'on en sait, plonger dans un trou noir, c'est se confronter à une grande chance de mourir désintégré. Et ce qu'il peut potentiellement y avoir au fond est totalement inconnu. La seule chose à peu près sûre, c'est qu'il ne pourra pas en ressortir, ça revient quasiment à suicider. Mais Cooper n'est pas présenté comme un personnage qui a une quelconque raison de se jeter là-dedans, sa décision semble sortir de nulle part. Et le pire, c'est que ce gentil plaisantin ne prend même pas la peine d'en discuter avec son coéquipier qui est la seule personne sur cet humain à avoir survécu jusque là pour accomplir la mission. En gros, il se dit Bah, elle va se débrouiller sans moi, elle aura sûrement pas besoin d'un as du pilotage. Les deux planètes qu'on a visitées juste avant l'ont bien prouvé. Et si Edmund s'est arrêté d'émettre avant Mann, c'est que sa planète est sûrement pas hostile. Après tout, les endroits qu'on a visités juste avant qui présentaient des données euh, ont vu mourir au moins un membre d'équipage à chaque fois, donc c'est clair qu'elle y arrivera seule. Donc la décision de Cooper est déjà un coup de poker tout à fait débile. Mais en plus, il renonce à la mission. Pour lui, aider le développement d'une colonie sur une planète inconnue, c'est moins important que de sauter dans un trou noir. Et à la limite, ça aurait pu être compréhensible. Si tard ça avait pas sauté deux secondes avant il y Y'a déjà un robot qui y va, pourquoi y ajouter un humain Un humain qui a besoin de tout un tas de choses pour survivre et qui ne pourra rien mesurer une fois à l'intérieur. Encore une fois, c'est le scénario qui justifie tout, puisque la raison pour laquelle Cooper plonge dans le trou noir est donnée après qu'il ait fait cet acte. Mais s'il n'y a pas de justification avant Ça n'a plus aucun sens, on dirait seulement que les personnages font des trucs sans réfléchir, juste parce qu'un être supérieur guide leurs actes. Enfin bon, de toute façon on n'a pas le choix, donc euh, suivons Cooper tombant dans l'inconnu. Désolé, désolé, désolé, je me suis trompé de bobine, on revient sur le bon film pour voir à quoi ressemblent les erreurs de scénariste dans un espace en 5 dimensions. Bon, le film démontre une fois de plus qu'il parle beaucoup trop donc Cooper, ferme ta gueule s'il te plaît. C'est pour économiser de l'oxygène, il hein, n'y a pas d'autre raison. Enfin, c'est vrai que la fin de 2000 ans aurait été peut-être moins marquante si le mec commentait tout ce qui se passait en même temps. Ici Régis. Mon tir, la poussée est fantastique. Oh mon Dieu, le spectacle est hallucinant. Je ne peux pas le décrire avec des mots. Ah non, mais en fait, j'ai compris. Cooper, c'est un streamer dans un film. Il faut qu'il fasse des commentaires tout le long. Pour les abonnés, quoi. Je ne vais pas vous parler de la gestion du voyage dans le temps car elle est surprenamment bien traitée. Mais il y a quand même un détail troublant. C'est que Tars et Cooper puissent communiquer. Cooper. Oh. On peut s'imaginer que le temps est le même n'importe où dans la singularité, sauf que le film vient ajouter une histoire de dimension physique du temps. Donc en gros, Tars et Cooper ne pourraient discuter en simultané que s'ils sont exactement à la même hauteur, parce qu'avec mon téléphone en tout cas, je peux pas discuter en direct avec des gens d'une autre époque. Techniquement, Cooper ne devrait pas recevoir les messages dans l'ordre dans lequel ils ont été envoyés, il devrait plutôt les recevoir en fonction de la date à laquelle il se trouvent en se déplaçant dans l'espace. Mais comme ça complexifie pas mal l'histoire, Nolan s'est dit que c'était pas grave de briser cette règle pour faciliter la compréhension de l'histoire. Et il a tout à fait raison de faire ça. Sauf qu'il y avait une autre option pour garder la compréhension du spectateur et respecter la cohérence de l'univers. C'était de faire en sorte que Tars et Cooper restent ensemble en les faisant sauter dans la même navette. C'est beaucoup plus logique de faire ça. Déjà, ils en auraient parlé avec Brandt, elle aurait été au courant qu'elle allait se retrouver seule et ça lui aurait évité de devoir complètement changer ses plans en une seconde sans être prévenu. Et si Cooper avait prévu depuis le début de sacrifier dans le trou noir, c'est juste contre sa part de ne pas être resté avec le robot. Mais il a dû se dire que c'était une meilleure idée de faire des groupes de 1, puis ensuite d'appeler Tars dans un espace inconnu et potentiellement infini pour le retrouver. Une brillante idée Et ce qui donne envie de s'arracher les cheveux et la tête qui est en dessous, c'est de se demander pourquoi Christopher Nolan n'a pas fait ça dans son film. Tout simplement pour le suspense et l'effet de surprise. Il fallait juste que la décision de Cooper de se sacrifier soit inattendue pour le spectateur. Pas pour Brant. ça n'a aucun intérêt. Et si vous me dites que Brant aurait alors tout fait pour empêcher Cooper de sauter, bah évidemment, ça sert à rien, il n'a aucune raison de le faire mais comme Nolan ne sait pas écrire ses personnages et son scénario, il justifie tout par YOLO, et à la fin bah tu te rends compte que ça a servi à quelque chose. Et comme à chaque fois, c'est le robot qui fait 90% du travail, mais Cooper s'arrange pour que tout le mérite lui revienne. Il pouvait pas faire ça lui-même, Tars, avec ses bras de robot hyper précis, ça ferait gagner masse de temps non Au lieu de donner oralement des milliers d'occurrences. Quand on voit le bordel que c'est juste pour écrire bonjour à morse, j'imagine même pas ce que ça doit être l'équation de la gravité. Surtout que c'est un cycle donc on sait même pas où ça commence. Et un autre truc stupide, c'est cette histoire de 5 dimensions, je vois pas de dimension supplémentaire là-dedans. On remplace juste une des dimensions de l'espace par la dimension du temps. Il y avait pas besoin d'essayer d'autant expliquer scientifiquement tout ce qu'on voit. Tu dis juste quand où c'est le futur, en bas c'est le passé, et basta C'est pas une copie de physique le film, c'est pas grave s'il y a des choses qui échappent à la logique. Là j'ai un peu l'impression de voir euh, les Shadok le film, Nolan a exactement la même philosophie. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué D'ailleurs, l'histoire des Shadowc est la même qu'Interstellar. Ils partent dans l'espace pour chercher une nouvelle planète car la leur est cassée ils sont envoyés dans l'espace par le professeur Shadoko La ressemblance est frappante Je pense qu'il y a une piste à creuser. Ah là là, si seulement quelqu'un avait pensé à vérifier que d'autres indices ne soient pas apparus dans cette chambre qui a communiqué les coordonnées d'un repère secret de la NASA au moins une fois sur ces 25 dernières années, on aurait peut-être pu gagner un peu de temps. Au fait, j'en profite pour poser une toute petite question aux humains du futur qui ont construit un trou noir artificiel pour pouvoir s'auto-sauver la vie. Plutôt que de choisir la chambre d'une petite fille pour transmettre à son père les coordonnées de la NASA afin qu'il puisse s'y rendre et qu'on lui propose une mission sans la certitude qu'il accepte, et dans le cas échéant, espérer qu'il survive à toutes les menaces qu'il rencontrera pour décider de se suicider dans le trou noir juste au cas où il y aurait quelque chose derrière afin qu'il puisse transmettre les données nécessaires, ça aurait pas été plus simple de choisir comme lieu de liaison avec la singularité les locaux de la NASA directement, et je répéterai pas cette question deux fois. Parce que bon, si le but c'est de transmettre l'équation de la gravitation à la NASA, c'est quand même plus pratique de s'adresser à eux plutôt qu'à une petite fille. Parce que le seul truc auquel on aura servi le trou noir en définitive, c'est ça. Tout le reste sera juste servi à conduire en tournoi une personne qui n'avait rien à voir avec tout ça. Donc en admettant que vous fassiez plutôt tomber les bouquins dans le bureau du professeur Brandt, Tars, il aurait largement fait l'affaire tout seul et il aurait été le héros du film. Enfin bon, comme Christopher Nolan est l'architecte de tout ça, on n'a qu'à dire que c'est mieux de faire un truc plus complexe parce que c'est plus intelligent. Non à cause de son scénario complexe, le film est devenu complètement con. Je vous garantis qu'avec une histoire plus simple, le film n'aurait été que meilleur. Et alors que le film aurait dû s'arrêter là, il continue encore 10 minutes pour ajouter une dernière couche de conneries dont on aurait clairement pu se passer. Bon déjà, Cooper ressort du trou noir à la même date qu'il y est rentré alors qu'il avait l'air d'avoir le pouvoir de voyager dans le temps, et que sur le chemin il a fait un coucou à sa version lui 120 ans en arrière pour aucune raison si ce n'est d'ajouter des problèmes de cohérence au bordel, mais on n'est plus à ça près. Et puis on a des types qui arrivent à retrouver un corps pas plus gros que les milliards de roches qui orbitent autour de Saturne et qui n'émet aucun message de détresse, mais dont le toki walkie en stand-by doit provoquer des interférences sur RTL. Bien sûr on le récupère alors qu'il ne restait plus que quelques minutes d'oxygène, genre pour rajouter de l'attention même quand il n'y en a plus besoin. Enfin bon, de toute façon son destin à lui c'était de survivre, on sait le sort que réserve le film à ceux qui n'ont pas de personnalité. Bref, je vais pas m'apesantir sur la rencontre avec sa fille, ni la station Cooper, ni les porte-clés Cooper, ni les préservatifs Cooper, sans que ce mec a résolu tellement tous les problèmes du film qu'il est visiblement devenu un dieu même pour les humains dans 10 000 ans qui seront en 5 dimensions. Finalement, la seule chose qu'il n'aura pas pu résoudre, c'est le scénario d'Interstellar. En même temps, un humain n'est pas en mesure de trouver une solution à un tel problème. Non non, le truc que je trouve complètement fou, c'est que sur les deux dernières minutes, le film arrive encore à trouver des moyens pour s'auto-détruire. Bon déjà, t'as Murphy qui t'apprend que... Personne n'est allé aider Brandt alors qu'on sait qu'elle est seule. Euh, Je vois pas trop comment ils en ont déduit que Brandt était seul, puisque... Mais tu sais, à la NASA, on aime bien abandonner les gens. Sa planète est notre seul espoir de survie, mais plutôt que d'envoyer du ravitaillement, on a préféré attendre que tu apparaisses au milieu de l'espace. Brandt c'est juste un second rôle. Et là, t'as Cooper, bad boy ultime, qui vole un vaisseau au calme, et t'as même le type de la maintenance qui s'y flotte et qui se dit... Tiens, y'avait pas un appareil, là donc en gros, l'idée c'est que Cooper se barre avec un engin sans que personne ne le remarque. Ça revient à dire qu'il se serait barré d'un aéroport avec un Boeing et que personne n'aurait rien vu. Faut dire qu'ils sont forts les gars, ils arrivent à retrouver le corps inanimé d'un spationaute à des centaines de kilomètres de leur station mais ils sont incapables de détecter un de leurs propres engins décollés lorsqu'il y a une tonne d'appareils de communication et de radars dedans. Et puis c'est quoi cette réaction sérieuse la, la la la la Oh merde Le mec arrive à surjouer dodo, c'est beau quand même C'est comme si on avait un acteur qui joue tellement mal qu'il serait capable de faire surjouer son ombre. Mais pourquoi nous montrer ça J'imagine qu'ils ont voulu que ça aille vite pour pas que le film genre déplombe, mais cette fin n'apporte rien sinon la certitude qu'il va rejoindre Brandt. Donc comme toujours avec Nolan, il faut fermer tous les arcs narratifs et être sûr qu'on sache parfaitement ce qui va se passer pour chaque personnage. Et puis vous voulez la meilleure Cooper meurt avant d'arriver sur la planète Edmunds. Vous savez pourquoi Bah c'est très simple. C'est très simple. Le mec arrive, les mains dans les poches, pour une expédition qui est censée durer plusieurs mois dans ce petit engin qui n'a pas l'air d'avoir de caisson de stase ni la place pour stocker des mois de bouffe et d'oxygène. Donc autant vous dire qu'il va pas faire vroom, vroom sur sa moto bien longtemps. Ah bah voilà, là on a une bonne fin. L'humanité a enfin trouvé une planète d'accueil qui n'est autre que... Mars. Non mais sans déconner, pourquoi vous vous cassez le cul à traverser l'univers, aller dans une autre galaxie, quand la planète idéale présente exactement les mêmes caractéristiques que Mars Pas de végétation, pas d'eau, j'imagine que s'il y en avait ça aurait été pratique de se poser à côté, pas d'oxygène, et à la fin on nous balance ça sans explication. Alors quoi, vous avez des appareils pour rendre l'atmosphère respirable, c'est ça parce que là, elle a son casque, et quand ils discutent de la planète sur laquelle se rendre, si l'atmosphère avait été respirable, ça aurait été une donnée capitale à prendre en compte. Donc elle a clairement oxygéné l'atmosphère de la planète avec une super pompe à vélo. Sauf qu'on avait une planète juste à côté pour faire ça. Pas la peine de s'emmerder. Là j'ai juste l'impression de regarder les clés de bagnole, où le mec fait le tour du monde pour chercher ses clés alors qu'elles sont dans sa poche gauche au lieu de sa poche droite. J'ai même envie de vous dire que Mars est moins dangereux puisqu'il n'y a pas un putain de trou noir à côté. Et enfin on arrive au générique. Putain Christopher Nolan, mais qu'est-ce que t'as branlé et eh bah, ben, il a branlé un putain de film. Un putain de film complexe à aborder, car le film est bien, il contient beaucoup de bonnes idées, il est assez profond, et l'écriture est probablement le seul défaut. Mais elle est tellement catastrophique que ça nuit vraiment au film. Pour moi, Interstellar, c'est l'exemple même d'un film parfait raté, ça avait tout pour être un chef-d'œuvre. Un thème fort, un scénario avec du potentiel, de bons acteurs, des décors somptueux, des effets spéciaux magnifiques, un montage fluide dans sa complexité tout en conservant une approche traditionnelle du cinéma avec l'utilisation de maquettes et le tournage en pellicule. Mais l'écriture a détruit le film, et c'est ça qui fait qu'Interstellar ne peut pas marquer le cinéma. C'est une bonne histoire, mal racontée. Et en faisant cette chronique, et ben, je me suis mis à apprécier le film, mais surtout, je l'ai compris. C'est ça qui fait que j'aime le film, et il y a une liste de défauts qui est incroyablement longue, mais quand on comprend la volonté de Nolan et le sous-texte derrière cette histoire, le film gagne une toute nouvelle dimension. Depuis un certain temps, il y a une espèce de tendance, surtout sur internet, à chercher tous les défauts d'un film, toutes les incohérences, et les souligner pour s'en moquer, comme si ces critères faisaient qu'un film soit bon ou non. Certes, c'est assez drôle parfois, mais ça devient problématique quand ces critiques ont un fort pouvoir d'influence et surtout quand la personne n'a pas compris le message du film, et donc ce qui peut avoir l'air d'un défaut est en fait un élément ayant un sens dans un autre degré de lecture. Le problème de ce genre de vidéo, c'est qu'elle ne cherche pas à partager un point de vue mais à l'imposer, comme si l'appréciation d'un film se faisait sur des critères objectifs, et qu'aimer un film qui contient des défauts ne pourrait être qu'un plaisir coupable. Mon but à travers cette première partie n'était pas de vous faire changer d'avis sur Interstellar, c'était de montrer qu'Interstellar n'est pas un film parfait ou un chef dœuvre comme beaucoup le pensent. J'ai essayé de mettre en avant de vrais défauts d'écriture qui nuisent vraiment au film, mais sur d'autres aspects je vous ai juste trollé en soulignant certaines erreurs qui n'en sont pas quand on comprend ce que le réalisateur voulait nous dire. Néanmoins ce qui compte ce ne sont pas les problèmes du film, mais l'appréciation que vous en avez eue, et personne ne peut remettre ça en question. La seconde partie de cette vidéo va me servir à dire que même si Interstellar a de gros défauts, on s'en fout, car le film a aussi un propos, et c'est ça qui fait un bon film mais là je ne peux plus me baser sur des éléments purement objectifs, je vais devoir livrer une interprétation personnelle, et peut-être qu'elle ne correspond pas à la vision du réalisateur et que je surinterprète. mais j'ai trouvé une lecture du film qui me permet de l'apprécier, alors ne prenez pas tout ce qui va suivre comme une vérité. Avant tout il faut revenir sur le cinéma de Nolan afin de comprendre sa façon de penser, et pour ça il y a trois films qui le définissent bien. Le premier d'entre eux est le prestige. Dans ce film, la magie est une métaphore du cinéma, le réalisateur devient un prestidigitateur qui exécute un tour, tout ce qui est montré dans un spectacle ou un film est fictif, mais il faut faire croire que c'est réel, il faut créer l'illusion. Pour cela, le prestidigitateur doit détourner l'attention pour éviter que le public ne regarde en direction du trucage. Et Nolan conçoit le cinéma de cette façon. Les personnages ont une fonction dans le récit et tous les éléments intervenant dans le scénario doivent aider à la résolution de celui-ci. Nolan sait qu'il va faire prendre des décisions illogiques aux personnages. Son but sera qu'on ne s'en rende pas compte. Et il est très doué pour ça. Il établit un rythme et une narration pour que l'on reste plongé dans le film et qu'on soit émerveillé par le tour qu'il est en train de produire. Et pour embarquer le spectateur dans l'histoire qu'il raconte, il doit lui faire croire qu'elle est réaliste. Ce qui nous amène au second film, Inception. Inception, c'est une volonté de réalisme dans quelque chose qui ne l'est pas, le rêve. C'est un concept totalement fantasmagorique, pourtant, dans Inception, il doit être maquillé pour ressembler le plus possible à notre monde. Là encore, on peut y voir une image du cinéma. Tout l'univers du film est produit dans le rêve d'un des personnages, et il faut faire croire que c'est réel, de la même manière que tout ce que l'on voit dans le film est mis en scène dans des studios, et l'on ne doit pas s'en rendre compte. La véritable inception du film n'est donc pas celle de Cobb sur Fisher, c'est celle que Nolan fait sur le spectateur, d'une part en donnant l'illusion de réalité à la fiction, mais aussi en insérant dans notre esprit sa façon de raconter une histoire. Il applique ici tous ses codes ainsi que la règle du détournement d'attention utilisée à la lettre. Inception est un mode d'emploi du cinéma de Nolan, et dans Interstellar on retrouve cette volonté d'illusion par le réalisme, et la promotion autour d'Interstellar a beaucoup insisté sur son aspect scientifique très proche du réel, mais finalement, ne devrait-on pas en conclure que c'est sur autre chose qu'il faudrait porter notre attention Mais dis donc Jamy, quel est le rôle d'Interstellar dans la filmographie de Nolan Eh bien c'est très simple, Interstellar est notre troisième film clé, et il s'agit d'un hommage. A travers Interstellar, Nolan s'est inspiré consciemment ou non de deux types de cinéma et les a réunis en y apposant sa vision et sa façon de faire un film. Et pour comprendre Interstellar, il y a donc un film qu'il est important d'avoir vu, Abyss. OH PUTAIN MAIS C'ETTE INTRO Abyss est un film du début de carrière de James Cameron, et si vous avez aimé Interstellar, foncez sur Abyss, mais uniquement dans sa version longue Interstellar, c'est Abyss dans l'espace. On retrouve la même volonté des deux réalisateurs à faire des films très personnels tout en se basant beaucoup sur des phénomènes scientifiques. Et James Cameron, c'est quelqu'un qui a réussi à s'imposer dans l'histoire du cinéma. Il est l'un des seuls réalisateurs à proposer des films qui soient à la fois divertissants et accessibles, tout en ayant des sous-textes assez intelligents et une mise en scène qui ravira les cinéphiles exigeants. Et en plus de ça, il fait en sorte que chacun de ses films soit une véritable révolution technologique. Et Christopher Nolan est d'une certaine façon l'héritier de Cameron. Certes, Nolan est un peu plus maladroit, mais qui d'autre que ces deux réalisateurs arrive à remplir les salles en proposant du divertissement intelligent Et comme j'adore faire ça, on va rapidement comparer les deux films pour voir leur similitude. Je vais donc devoir spoiler Abyss, et peut-être que vous voulez le découvrir à 100%. Donc je vous laisse quand même l'occasion de sauter cette partie. Donc si vous n'avez pas vu Abyss, allez directement à 1h2 minutes et 41 secondes. Mais dépêchez-vous quand même, il hein, y a des gens qui attendent. Ça y est Vous êtes partis On reprend. Nous avons donc deux films qui se déroulent dans des environnements hostiles aux hommes, qui devront progresser dans des espaces confinés et des scaphandres. Les films vont se jouer comme des courses contre la montre, le temps va devenir l'ennemi et les protagonistes vont devoir agir en étant coupés de communication avec l'extérieur. Au milieu du film, un premier élément naturel va causer de grands dégâts et mettre l'équipe dans une position relativement critique, mais elle sera sauvée de justesse. Après ça, une seconde menace bien plus vicieuse va apparaître, l'homme. Un individu seul va prendre des mesures à l'encontre de ses semblables dans un excès de folie. Le héros va alors affronter l'antagoniste dans un combat singulier en manquant de mourir asphyxié. S'ensuit une poursuite dans deux petits engins qui va se solder par la destruction de l'un d'eux, et la naissance d'un nouveau problème sur lequel va reposer l'enjeu dramatique du dernier acte. Pour se sortir de ce mauvais pas, le héros va effectuer une manœuvre qui semblait impossible et héroïque, alors que la situation semblait sans issue. Une fois ces choses rétablies, il va rester à résoudre un dernier problème qui met en jeu l'avenir de l'humanité. Le héros va donc devoir se sacrifier en plongeant dans l'inconnu pour accomplir une dernière tâche cruciale. Et enfin, des créatures inconnues décideront de sauver le héros qui aura résolu les problèmes du film grâce à une force supérieure, l'amour. Je ne vous parle même pas des ressemblances fortuites telles que les vagues géantes, le fait que les deux films s'ouvrent sur le crash d'un appareil provoqué par une singularité qui flingue les commandes électriques, ou le fait que le héros se retrouve à sa limite d'oxygène avant d'être secouru. D'ailleurs ce moment marche beaucoup mieux dans Abyss puisqu'il est montré à l'écran et pas juste mentionné comme dans Interstellar. Mais il y a quand même une coïncidence qui moi me fait péter un plomb, c'est que quand vous faites commencer les deux films en même temps, en virant les logos du début qui durent des plombes sur Interstellar, bref que les deux films commencent en simultané, et quand vous allez à la fin, voici ce qui se passe. Je vous jure que je n'ai rien trafiqué, les deux films ont exactement la même durée à la seconde près, et au niveau des plans de fin, la seule différence c'est que dans Abyss la réunification est montrée, alors que dans Interstellar elle est seulement suggérée. Attention, je ne suis pas du tout en train de créer au plagiat, c'est juste une coïncidence un peu folle que j'ai découvert à force de manipuler les films dans mon logiciel de montage. Mais que ce soit volontaire ou non, on retrouve beaucoup d'éléments du cinéma de James Cameron dans Interstellar, mais Nolan les maîtrise moins bien. C'est bien simple, tout ce qui est raté dans Interstellar est un point fort dans Abyss. On peut commencer par les personnages, dans Abyss on a un vrai groupe qui se connaît depuis longtemps et chaque membre a son caractère, et à la fin du film on les a identifiés et on s'y est Et L'écriture des personnages est un point fort dans chacun des films de James Cameron, car il arrive à bien nous les présenter même s'ils sont nombreux. Ensuite on a l'antagoniste qui est lui aussi beaucoup mieux exploité, on le voit dès le début et on suit la progression de sa folie qui s'amplifie, il n'y a pas d'effet de surprise, dès son apparition on sait que le personnage va devenir problématique, Pourtant, ça n'enlève rien à l'attention. Alors que dans Interstellar, l'équipage aurait dû être lui aussi paré à l'éventualité qu'un chercheur sabote ses données pour qu'on vienne le secourir. Comme le robot ne peut pas témoigner des propos de Man, les héros auraient pu soulever l'éventualité que Man les manipule. Du coup, ils n'ont pas l'air bien formés à leur mission, et ça rend le groupe d'autant plus incompétent qu'il s'agit de 4 scientifiques, et on est en droit de s'attendre à ce qu'ils prennent des décisions intelligentes. On peut également parler du rythme. Abyss prend beaucoup plus son temps pour installer une ambiance, et ça marche vraiment bien. Les situations de tension durent suffisamment longtemps pour qu'on soit emporté dans la panique des personnages et même les aliens, ils sont imbriqués dans le récit et pas seulement balancés comme un élément dont on se servira pour expliquer la fin, et quand Bud doit se jeter dans les fonds marins, c'est logique, une tête nucléaire va péter s'il n'y va pas, et il est impossible d'envoyer un engin pour la désamorcer. En dehors de ces aspects formels, Interstellar va également emprunter l'une des thématiques que l'on retrouve dans Abyss, celle de la renaissance. Ben oui, on a un personnage qui respire dans du liquide, qui va descendre dans l'inconnu pour découvrir une nouvelle forme de vie, il va lui-même couper le cordon et se retrouvera changé en remontant la surface, bla, bla, bla, bla. c'est la thématique de la renaissance. Et dans Interstellar on a également ce sujet, mais de manière un peu moins explicite. Bien, les spoilers étant terminés, on reprend sur Interstellar et sa place en tant que film, ainsi que son traitement de la renaissance. J'ai pas l'impression que le but de Nolan soit de révolutionner le cinéma ou de le faire spécialement avancer. Ce qu'il veut avant tout, c'est pouvoir rassembler tout type de public devant un même film, alors que les autres réalisateurs ont tendance à diviser le public. D'un côté on a les cinéphiles assez élitistes recherchant surtout de la mise en scène qui ne jureront que par le cinéma d'auteur, et d'un autre le public moins initié en quête de grands spectacles pour le cinéma de divertissement. James Cameron est le meilleur exemple de réunification de ce type de cinéma, et depuis un certain temps on a également Nolan qui marque ce rassemblement, mais Nolan est moins révolutionnaire que Nolé Cameron qui est un cinéaste qui a marqué le cinéma. Nolan, lui, ne fait que marquer le public, il appartient à une époque. Ces films n'ont pas pour but d'entrer dans l'histoire du cinéma, mais de rassembler les spectateurs d'univers différents dans la même séance, car cinéma d'auteur et de genre ne sont pas forcément des catégories étanches qui doivent s'opposer. Mais Nolan est encore loin d'avoir fini sa carrière, donc ce que je raconte peut encore évoluer, et peut-être un jour fera-t-il un film qui entrera dans l'histoire du cinéma. Pour ce qui est de la thématique de la natalité dans le film, on peut concevoir que le parcours des personnages est analogue à celui pour donner la vie. Le film nous montre quand même une fusée qui a pour destination un trou. C'est parlant, non Ce propos est appuyé par la mission dont le but est de transmettre la vie, et on peut concevoir que le trou noir est une sorte d'ovule géant que Cooper devrait féconder, et qu'en donnant l'équation de la gravitation, c'est un peu comme s'il codait une sorte de séquence d'ADN. Vous remarquerez qu'une fois sa tâche accomplie, il va sortir en repassant par le trou de verre, qui a donc sa symbolique dans l'anatomie féminine. Mais j'ai pas vraiment d'illustration à vous proposer, là... Quand Cooper sort du trou noir, c'est une nouvelle naissance qui l'attend. Il a besoin qu'on le fasse respirer et il se réveille dans un lit d'hôpital, l'image est riche de sens. L'individu qui en ressort n'est plus complètement Cooper, mais une assimilation entre lui et l'humanité du futur qui donne un homme nouveau. Mais si Cooper est symbole de la renaissance d'un individu, Brandt, quant à elle, représente la naissance d'une humanité. Maintenant vous comprenez le but de cette scène, elle n'est pas totalement stupide, c'est la symbolique de la naissance. Elle sort de sa bulle pour respirer un nouvel air, et elle apporte la vie sur une terre déserte qu'elle va devoir élever pour qu'on ait le même foyer que celui qu'on avait jadis. De la 30 minute le film nous montre explicitement que des embryons seront à bord du vaisseau, c'est un peu la même astuce que dans Inception, on concentre notre attention sur la toupie alors qu'en réalité c'est la bague qui est importante. Quand Interstellar nous dit qu'il va embarquer des embryons, on nous montre ses boîtes, mais en réalité c'est de l'équipage dont il s'agit. Je m'étais moqué de la faible utilisation de la couleur, on a un film de SF qui nous embarque vers des exoplanètes où on peut imaginer ce qu'on veut, et au final c'est juste du gris. C'est un peu l'arnaque d'avoir un portail multidimensionnel qui te fait atterrir dans le Cotentin. Mais ce choix est forcément un parti pris, même les extincteurs sont blancs, c'est clairement pas aux normes tout ça Il y a donc une volonté de la part de Nolan à mettre le moins de couleurs possible dans son film, et ça colle avec cette lecture, puisqu'à la naissance, l'être humain ne distingue pratiquement pas les couleurs et les perspectives, il voit en noir et blanc relativement fou, et donc quand Cooper accède à ces dimensions supplémentaires dans le trou noir, il grandit, il atteint une compréhension supérieure de l'humain, celle obtenue par eux, les humains du futur qui vivent en 5 dimensions. Notre société n'en est qu'au stade du berceau, elle ne connaît que peu de choses et n'a pas acquis le langage de l'humanité adulte, celle qui communique avec nous par le biais de la gravitation, et dans le film, on apprend leur langage comme des bébés qui apprennent à parler. Ils nous transmettent les éléments nécessaires pour que l'on puisse décoller et traverser l'espace, comme des parents qui apprennent à marcher à leurs enfants. L'image est d'autant plus forte qu'elle est directement montrée. Cette humanité qui élève la nôtre se fait à travers l'image d'un père qui s'adresse à sa fille. Ce qui est paradoxal, c'est que nos parents sont dans le futur, nous sommes plus anciens qu'eux à l'échelle de l'histoire. Et là aussi, c'est montré à l'écran. À travers l'image de cette humanité future qui s'adresse à notre civilisation naissante, Nolan ouvre l'hypothèse d'un surhomme dont Cooper et Brandt seraient les premiers représentants. Un peu comme une seconde hub de l'humanité. Vous vous souvenez quand je vous ai dit « Le but de cette, but de cette vidéo n'est pas de faire de un comparatif entre 2001, 2001 et Interstellar, Interstellar. » Eh ben je vous ai bien raconté de la merde. Pour moi, le rapport à 2001 va bien au-delà du simple hommage. Il s'agit à la fois d'un remake, d'une suite et d'une réinterprétation. Tout ça dans le même film, et ouais Il s'agit d'une réinterprétation car si Nolan utilise une histoire similaire et à peu près les mêmes thématiques, il va les assembler dans un traitement très différent, à travers une mise en scène bien plus dynamique et chaleureuse, et il va se concentrer sur les émotions, sur une histoire de famille et toucher plus directement le spectateur. C'est également une suite à 2001, car Nolan continue l'idée développée par Kubrick, on ne commence pas sur l'aube de l'humanité mais sur son crépuscule, l'homme est déjà civilisé et il est en train de mourir. Nolan va en profiter pour actualiser certains points, notamment la place de la machine. La fin d'Interstellar nous montre que la réussite n'est possible que par la coopération entre l'homme et la machine. Cooper est le lien avec sa fille et le robot détient les informations. Tous deux doivent agir ensemble. Alors que Kubrick ne laissait que l'homme accéder au monolithe, Nolan permet également à la machine d'avoir sa place, même si elle est en hors champ. Et il va en profiter pour rétablir l'image de l'ordinateur dans la SF. Celui dont il faut se méfier n'est pas le robot, mais l'homme. Et si Mann est un personnage aussi intéressant, c'est parce qu'il marche complètement dans les plates-bandes de HAL 9000. Regardez plutôt Man et HAL sont d'abord présentés comme des êtres irréprochables. Ils vont dans un premier temps donner de fausses informations à l'équipage. Mais ils savent que l'équipage a le pouvoir de vie ou de mort sur eux. Pour survivre, ils devront donc se débarrasser des autres. Ils font ça par instinct de survie, mais vont s'obstiner à invoquer la mission comme excuse. You Le héros va essayer de lutter, mais va manquer de mourir asphyxié. I'll go in <coughs> Et avant de disparaître, ils vont réciter un texte qui leur a été appris avant de partir dans l'espace. Did Professor Bren tell you that poem before you left My instructor was Mr Langley. And he taught me to sing a song. Do not go gentle into that good night. Daisy, Daisy. Old age should burn. Give me your answer sir. To... Et And ray good close of day. Burn. Et même les ambiances sonores sont similaires, avec un bruit d'air qui fuit mélangé à la respiration d'un personnage. Mais je peux également vous parler des deux relations père-fille qui symbolisent la transmission d'une nouvelle génération. Le père Brandt meurt sur Terre, et sa fille est un héritage, une descendance sur une autre planète, la génération de l'espace. Murphy incarne elle aussi l'ancienne génération, celle de la Terre, à qui il ne reste plus beaucoup à vivre et qui a subi les effets du temps, mais qui sera témoin de l'accomplissement de la nouvelle génération avant de disparaître. Et Cooper, il est le lien entre les deux, à la fois sur Terre et dans le ciel, de par son statut d'agriculteur et de pilote. À la fin du film, il revient dans un cadre qui lui est familier. Sa fille, sa maison, mais tout a changé. Le monde tel qu'il le connaissait n'existe plus. Et lui, il revient à ce point de départ sans avoir été affecté par les âges. Il est un nouveau type d'humain qui a su dépasser le cadre du temps. Et il a pu accomplir tout ça grâce à une volonté plus forte que la volonté de vie, la volonté de puissance. C'est la décision de se jeter dans le trou noir. Cooper ne cherche pas à vivre, mais à se dépasser. Il va aller à sa propre rencontre et outrepasser ses propres limites. Et après ça, le film nous présente l'éternel retour, la vie de Cooper qui se répète. La fin du film nous montre la même chose qu'au début. Cooper retrouve sa situation initiale dans une autre réalité, sa maison, sa fille, un match de baseball, et même les témoignages qu'on avait au début du film qui vont faire partie de la diégèse de celui-ci. Puis il va à nouveau quitter son monde pour rejoindre le ciel. Le cycle se répète. La volonté de puissance ajoutée à l'éternel retour permettent d'atteindre le surhomme, l'homme transfiguré qui se dépasse lui-même, l'humanité du futur qu'on voit dans Interstellar dotée de nouvelles dimensions, et c'est ce concept de surhomme qui a servi de base à 2001, l'Odyssée de l'espace. Tout est lié. Vous en voulez encore plus Ok, mais on arrive peut-être dans la zone de la surinterprétation. Alors faites très attention Au début d'Interstellar, on entend une nappe d'orgue tout en nous montrant des champs de maïs. Beaucoup s'en sont moqués en disant que Nolan essayait de rendre épique des céréales ou un truc comme ça. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas derrière tout ça une signification particulière Et à la fin du film, on retrouve le même son lors de la rencontre entre Cooper et sa fille. Maintenant, écoutez ceci. C'est quasiment la même chose, la même note, de l'orgue, une forte montée du volume et un arrêt du son en deux étapes. Le second extrait que je viens de vous passer est la fin de Ainsi Parler, Zarathustra. et accrochez-vous, c'est le morceau qui ouvre et conclut 2001, l'Odyssée de l'espace. Et dans Interstellar, on retrouve cette nappe d'orgue qui fait écho au film de Kubrick, aux mêmes endroits, au début et à la fin du film. La première fois, c'est sur Terre, devant des champs, symbole de la fertilité de notre civilisation et base de ce qui a servi à tout notre développement tout comme Kubrick utilisait cette musique au moment où l'homme découvre la technologie. Et à la fin du film, le son intervient lorsque l'humanité est sauvée. Murphy se trouve vieillissante, dans une chambre d'hôpital blanche, et face à elle se tient son père plus jeune qui vient de renaître au milieu du cosmos, alors qu'au même moment, Brandt est en train de créer la vie sur une planète inconnue. Nolan a réussi à reprendre le propos du film de Kubrick et l'a transposé dans un divertissement accessible. Il y a ajouté sa patte, son univers, ses maladresses aussi, mais il y a des apports personnels qui font d'Interstellar un film à part entière. Il a simplifié une œuvre exigeante pour qu'un public pas forcément initié puisse en profiter sans même s'en rendre compte. Interstellar ne révolutionne pas le cinéma, il étend ses perspectives, et peut-être que Nolan aura permis à certains de découvrir et d'apprécier des films comme 2001, alors oui, le film souffre de gros défauts, mais les intentions n'étaient pas mauvaises, Nolan a essayé de nous emporter, de nous faire ressentir de l'émotion, nous émerveiller, nous faire réfléchir à travers une histoire qui va au-delà de ce qui est montré à l'écran. Et Nolan est important pour ça, il mélange cinéma de divertissement et œuvre intellectuelle, et on sent qu'il veut toujours essayer d'évoluer et d'améliorer son style, pour contenter les cinéphiles exigeants sans délaisser le public non initié, et c'est ce qui fait que dans le fond, j'apprécie quand même Interstellar, Nolan est un passionné qui fait ça avec de bonnes intentions, et je pense que c'est ça qu'on doit retenir de lui.